Bonjour à toi, chers spectateurs. Dealer de Jérôme Perceval. C'est un film dont j'ai entendu parler assez tôt, par biais du distributeur et par le biais des attachés de presse, qui m'ont évoqué le projet assez rapidement quand il a eu une date de sortie assez concrète en France. Mais du coup, c'est un film qui me titillait en fait surtout par le réalisateur, dont il s'agissait de son premier film, mais de son deuxième scénario au cinéma. Et où du coup, je me suis dit... Hmm, on est sur un film tout de même assez attrayant, surtout quand on voit que le mec a scénarisé avant les Ardennes et a joué quand même dans pas mal de films plutôt intéressants. Le résumé pour faire simple, Johnny est un tout jeune garçon qui s'est fait une place en or dans son quartier en étant un dealer hors pair, discret et approchable. Sa rencontre avec un acteur, Anthony, qu'il connaît et admire, va changer sa vision du monde. Alors, je vais déjà vous placer un point, comme ça vous l'aurez et vous verrez à peu près la vision que j'ai du film. Oui, indéniablement, ce film est très classique. Il est très classique dans la composition de ses personnages, il est très classique dans la manière avec laquelle il développe son histoire, il amène les protagonistes, il choisit de leur donner une certaine perspective par rapport à tout ce qui se déroule devant nous. Ça, c'est indéniable. Et à partir du moment où on a accepté ça, on peut réellement réussir à cerner quelque chose de fort. C'est-à-dire que je trouve que Perceval a réussi à développer un moment de cinéma qui est vraiment intense. Vraiment, le film, je me suis laissé embarquer du début à la fin par une espèce d'imagerie et de composition de l'aventure de ce jeune héros qui, je trouve, émeut de manière extrêmement acerbe. On n'est pas uniquement sur un film où on va se dire du début à la fin cette histoire est convenue, classique, je vois où le personnage va arriver, point barre. Ce qui, je trouve, marque profondément le spectateur, c'est que le film a une âme immense. Réellement, j'ai trouvé que le film arrivait à osciller entre poésie dramatique et tragique, et en même temps, un visuel tellement parlant sans avoir besoin d'en rajouter plus que ça par-dessus. Je veux dire, le film possède des séquences où on peut enlever les dialogues, on peut enlever toutes les actions des personnages, on arrive quand même à cerner tout ce qui se passe par le biais de l'œil de Perceval qui, je trouve, a, a quelque chose d'assez unique. Une sensibilité, une émotion, quelque chose de, de très juste qui arrive à traduire énormément de choses au spectateur et qui fait que ben même si on peut avoir pas mal de reproches à faire à l'ensemble du scénario et de la mise en scène, et ben on ne peut pas s'empêcher de se dire que le film réussit son pari, c'est-à-dire de nous mettre à la place d'un jeune homme qui veut changer de vie, alors que le destin aurait décidé autrement pour lui. Certains films ne cherchent pas à révolutionner un genre, mais simplement à se poser comme une réflexion prenante et intelligente autour d'une certaine manière de voir les choses, de comprendre la société, de cerner l'humain en son sein et de lui donner un cadre concret et intelligent pour vivre et évoluer face au spectateur. Jérôme Perceval nous embarque dans une plongée forte et juste dans un milieu de la nuit flamande gangréné par une forme de vice qui touche même la plus prime jeunesse, pour un moment de cinéma sonnant comme très classique, mais amenant par son côté archétypal une vision du monde singulière et unique qui touche forcément le spectateur et l'embarque dans une aventure étonnante et émouvante. En termes d'écriture, Jérôme Perceval a donc choisi de baser l'entièreté de sa narration sur le regard de ce jeune garçon. Et ce jeune garçon est tout simplement beau. Je trouve que Johnny est un de ces personnages de cinéma pour lesquels on a de l'affection quasi instantanément. On n'est pas sur un film où on va choisir de constamment remettre en question ses actions parce qu'il y a la sensibilité de ce jeune regard qui est posé sur ce petit personnage, petit personnage par la taille mais aucunement par les actions. Ce qui est assez saisissant, c'est que moi, je trouve que lorsqu'on se retrouve dans ce genre de scénario où on nous demande de ressentir quelque chose de fort pour un enfant, les sentiments sont exacerbés, sont décuplés. Si l'écriture fonctionne derrière, parce que j'ai déjà vu des films où honnêtement, on nous met du point de vue d'un enfant et où le scénario n'arrive pas à suivre derrière. Ici, le regard qui est porté sur Johnny est un regard tellement juste et tellement clair dès les premières secondes du film et dès les premières intentions du scénariste qu'à aucun moment on a envie de remettre en question ce que Perceval souhaite démontrer par le biais de ce personnage. On n'est pas sur un film qui va nous faire un espèce de, de grand pamphlet sur la décadence de la jeunesse et la perversité du regard de l'innocence pure qui se retrouverait dans un monde dans lequel elle n'aura aucune chance de sortir complètement vierge de ce qu'elle aura connu. Ce n'est pas le but de Perceval. Le but, c'est de jouer sur ce personnage. On pourrait l'estimer comme foutu dès les premiers instants du film. Mais il a cette porte de sortie. Il a Anthony. Et je trouve que cette rencontre, elle est magnifique. Parce que cette rencontre, elle est pleine de promesses. On se dit qu'à ce moment-là, ben, il peut se passer quelque chose. Et c'est à partir du moment où il y a cette bascule que je trouve le scénariste arrive à amener tout ce qu'il faut de justesse, d'intensité et d'émotion pour faire en sorte que le spectateur, ben, il a envie de voir la résolution de cette aventure. Berceval coponce donc avec une immersion forte qui pourrait se limiter à un parcours du héros très classique qui suffira à donner à ce scénario un impact convenable sur le spectateur. Mais ne réussirait pas forcément à donner grand chose de plus à son tout jeune héros ainsi que sa rencontre avec Anthony. Ce qui fait la force de cette écriture c'est ce choc des générations évoquées avant. Mais c'est également la sincérité avec laquelle le cinéaste flamand, parvient à développer correctement la progression de son jeune héros, à lui donner une perspective dramatique qui a de l'ampleur et de la générosité, mais surtout à donner lieu à un moment de cinéma où l'on se sent touché par ce qui se passe. En termes de mise en scène, euh, Jérôme Perceval a... Il, il a un œil. Je trouve qu'il a une ambiance. Moi, il me rappelle certains auteurs anglais du milieu des années 2000 qui avaient envie d'amener beaucoup d'esthétique dans un cinéma de genre qui parfois était basé sur l'hyper-réalisme. Et là, on est exactement là-dedans. On est dans cette envie de nous plonger dans une espèce d'ambiance, dans un œil, dans un regard de cinéma qui, qui va générer des émotions par le biais du graphisme, par le biais de l'esthétique et par le biais de, de tout ce qui va avec, finalement. C'est-à-dire que le film possède de nombreuses séquences où on a presque juste l'impression de se balader dans une espèce d'énorme trip visuel et graphique qui nous ferait ressentir un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouvent les personnages. Et je trouve qu'il y a de nombreuses scènes, justement, tout au long du film, où Perceval choisit justement d'aller dans cette direction, d'amener le personnage, soit d'Anthony, soit de Johnny, dans une situation où le graphisme parle de lui-même où il arrive à ce moment-là à nous faire ressentir un, un état émotionnel ou en tout cas un état de transition dans lequel se trouvent les personnages et où on pourrait se dire, ah à ce moment-là, il peut y avoir une bascule où il peut y avoir une compréhension de quelque chose ou un retournement ou, ou une sensibilité qui, qui fait qu'en tant que spectateur, on a envie de comprendre ces personnages. Et je trouve que dans tout cela, c'est surtout ça qui ressort. La puissance de l'esthétique au service du tragique, du dramatique ou de l'émotionnel. Ce qui n'est pas toujours facile, honnêtement. Parce qu'on pourrait facilement tomber dans le pathos un petit peu vulgaire, où on se dirait l'esthétique est tellement forte que j'ai pas besoin de raconter plus que ça de choses derrière par le biais de l'écriture, par le biais de la composition des personnages, par le biais de leur acheminement au sein du cadre. Un réalisateur peut rapidement tomber dans la fausse piste, entre guillemets, de l'esthétique au profit du scénario. De se dire le visuel parle, donc pourquoi me pencher sur le scénar Ce qui serait dommage. Et là, je trouve que Perceval ne va pas du tout dans cette direction. Il arrive à équilibrer les deux, et je trouve que c'est pour ça que le film est vraiment beau, touchant, et fort esthétiquement et narrativement. On est sur une œuvre qui cherche à être visuelle, qui cherche à nous emporter par la générosité de son esthétique et par la justesse de son imagerie, pouvant sonner comme un peu trop graphique et pas assez dramatique parfois, mais en un sens, le cinéma n'est-il pas un art audio et visuel avant d'être lyrique De cela, Perceval parvient à tirer une justesse de composition de son cadre, une intensité de mise en scène qui en impose forcément, et surtout, parvient à construire un récit devant lequel nous sommes captivés, happés et totalement embarqués par un jeune cinéaste qui en impose par un travail de l'image qui fascine et qui ne peut que promettre de belles choses pour la suite de sa carrière. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Il n'y a rien à redire, que ce soit Ben Segers dans le rôle d'Anthony que j'ai trouvé extraordinaire, euh, que ce soit Eamon Sittian, que ce soit Bartol que ce soit Wirt Bytons qui je trouve est une immense actrice qui ici un rôle plus secondaire, mais qui je trouve est très impactant pour autant. On peut citer Paul Cairo, on peut citer Jennifer Helen, on peut citer Vard Keremans. Tous les acteurs sont vraiment excellents. Je trouve qu'au-delà d'avoir des gueules, parce que indéniablement, les trois quarts des acteurs de film, ils ont des gueules, ils arrivent à emmener les personnages dans la meilleure direction possible et à nous faire ressentir juste le petit quota d'émotions nécessaires pour faire en sorte d'accompagner les protagonistes principaux. Parce que il y a Anthony, mais il y a aussi Johnny. Et alors là, quelle révélation ce jeune acteur, il est juste hallucinant de justesse. C'est fou. Svej est un jeune acteur absolument fou. Le tout jeune homme offrant une prestation tout simplement folle du début à la fin, possédé par un personnage qui le rend aussi bien antipathique qu'extrêmement touchant. Au bout du compte, Ben Dealer est un film que j'ai trouvé extrêmement fort. C'est une œuvre belle visuellement qui nous embarque dans une histoire extrêmement attachante. Alors certes, le film peut être vu comme quelque chose de cousu de fil blanc parce qu'on connaît cette histoire par cœur, les personnages, leur acheminement, leur dénouement. Mais le voyage est magnifique. Le voyage est magnifique parce que qu'on a envie de voir ce personnage évoluer. On a envie de voir cette innocence détruite, puis peut-être reconstruite dans une espèce d'aventure plus ou moins romanesque ou poétique. Mais le film, je trouve, a une sensibilité dans son regard, que ce soit de réalisateur ou de scénariste, qui fait qu'on a envie de se laisser embarquer par cette histoire, et en plus de cela, le casting, il est juste magique. Donc, Dealer de Jérôme Perceval, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, vraiment, c'est impressionnant, et c'est un sacré voyage de cinéma. A plus